<rire> D'accord, donc tu pas sous, tu très joyeux, voilà, ah, ça c'est bien. Quelle est la remarque la plus désagréable que l'on t'ait fait au travail Jusqu'ici, euh, ton... C'était quelqu'un qui, qui était au studio avec un beatmaker à lui, et qui, qui faisait des remarques, et euh, imaginons, il disait que le volume était trop fort, et puis finit euh, on, on, on, votait sur autre chose, et il voilà le volume est bien, en fait il n'écoutait pas, parce qu'on n'avait même pas monté le volume. Et ça c'est des choses qui... Euh... <rire> D'accord <rire> <rire> est-ce que tu aimerais qu'il fasse ton métier Non, moi s'il est déjà heureux, pour moi c'est oui, se dans sa vie, c'est le principal. Qu'il fasse n'importe quoi, qu'il fasse. Il n'y a pas de. Son métier pour moi c'est s'il est bien dans sa vie, je, je, je suis content, je vais l'éduquer, faire en sorte qu'il soit bien dans sa vie, heureux dans sa vie. Le reste, c'est pas le problème, c'est le sien. Mmh. D'accord. Euh, et donc, as-tu déjà, as-tu euh, parmi tes collaborateurs, est-ce que tu enfin, as des dit. amis Ouais, bien sûr, bah, ça, ça devient même euh, une famille parce qu'on mmh. est tout le temps ensemble. Mmh. Euh... As-tu déjà fait l'amour au bureau Non, non. Oh, le bureau c'est le travail. travail <rire> D'accord. Alors comment vois-tu euh, ta carrière dans 5 ans Bon, oh. euh... bah déjà j'essaye d'être serein. C'est le principal en fait, comme je dis, c'est pas le reste, je m'en fous un peu. Si, si je ne suis pas bien mais que j'ai tous les millions qu'il faut, ça ne ça, ça me sert à rien en fait. À un moment donné, je crois qu'avoir une carrière longue de, de, de 10 km mais qu'on n'est pas bien dans, dans, dans sa peau, dans sa vie, ça ne m'intéresse ouais. pas. Oui, que, imaginons demain, je, je, je, je suis un flop, je suis nul, mais que je suis bien avec ma famille, et que je suis bien, ben, c'est bon. D'accord. Alors si tu as quelque chose à dire au public qui t'écoute en ce moment, Camerounais qui t'écoute, c'est quoi ben, C'est déjà merci. Hmm. Déjà remercier parce que l'accueil. Euh... C'est fou, ouais. l'amour qu'il y a ici, c'est incroyable, c'est incroyable, Le partout on va, les photos, l'énergie, c'est du mmh. bien. Oui. Et puis bravo aussi à Brice pour la promo, maintenant je ne sais pas si vous êtes plusieurs, c'est fort. Merci, frère, merci. On est oui. sur Twitter, tout ouais. ça, ouais. c'est très chaud. Ouais. Ça, ouais, ça, ça va, va. Il, a, il a assuré, il a assuré. Donc euh, on peut applaudir Brice Alba. et euh, son équipe. Hein. Oh. Merci à toute l'équipe, c'est surtout un travail d'équipe, merci à toutes les équipes qui m'ont... Euh, qui vont accompagner sur cet événement. J'aimerais également remercier euh, Strong Life euh, qui m'a fait confiance, remercier Yuma, j'aimerais qu'on applaudisse Strong Life et, et, et, et, et Yuma euh, qui, qui, qui gèrent les tournées de, de Damso. C'était une date importante oui. euh, et comme tu le sais déjà, euh, c'est le, le, le premier gros concert euh, qu'organise Wayprod. Donc faire confiance à Wayprod pour organiser ce concert euh, dans un marché aussi important pour eux que euh, le. le ça fait vraiment chaud au cœur, merci aussi à eux pour la confiance et pour la D'accord. Alors, euh, pour sortir, Brice Albin, information, précision, qu'est-ce qu'il faut retenir Ou euh, quelle est l'information à passer maintenant que tu as envie de, de, de passer tout de suite pour sortir bah, cette émission Ce qu'il faut retenir, c'est que euh, le, le meilleur rappeur francophone actuel est au Cameroun, Damso est enfin au Cameroun, il sera. Euh, à Canal Olympia, à Bessengue, demain on est quasiment complet. Euh, ça va être un événement exceptionnel. On a euh, déjà énormément salué et je remercie infiniment tous ceux qui l'ont fait, euh, la, la, la communication autour de cet événement. Ils n'ont pas encore vu le spectacle parce que ce qui se prépare en termes de de, de, de spectacles exceptionnels. Il y a, il y a beaucoup d'artistes internationaux qui, euh, quand ils se déplacent à, à, sur le continent africain, euh, font des shows au rabais mmh. volontairement, euh, mais eux, ils mettent énormément de moyens pour offrir au public africain le même qu'en Europe. C'est-à-dire que Damso sur scène, à Paris, euh, Bercy, c'est la même chose que Canal Olympia, c'est la euh, même chose qu'au Canada. C'est vraiment un, un spectacle de qualité qu'on va vivre euh, demain, en termes de, de son, en termes de, de lumière, en termes euh, d'expérience. Moi-même, j'ai hâte de voir ça. Donc venez, venez euh, massivement à Canal Olympia euh, demain pour vivre peut-être euh, le, le plus gros concert jamais fait au Cameroun. Mmh, D'accord. Allez, on va euh, tout de suite euh, faire un gagnant, je, je, un deux. Je, je, je dis peut-être, mais j'en suis certain. <rires> on va permettre à, à, à deux personnes de remporter leur, leur passe ce soir dans l'émission. Donc euh, vous nous appelez au 650 25 25 50 euh, donc Pour repartir avec votre passe si vous ne l'avez pas encore 650 25 25 50 en direct euh, Avec nous tout de suite sur euh, Radio Balafon et dans Jamboula Le temps d'écouter 60 années 60 années euh, c'est Damso à l'instant Damso qui est notre invité ce soir sur Radio Balafon 60 années parle de quoi Damso De ce qu'on regrette de ce qu'on aurait dû faire, de ce qu'on continue à faire, mm. mais que tout en oubliant que la vie elle traîne pas en fait. Oui. C'est ça que j'aime bien quand je dis la vie fait ce sont c'est c'est après cet âge là, on n'a on, on plus la même la, la, la même. Fouve, la même euh, déjà mm. les os sont plus déjà en, en état comme avant, oui. on sait plus, on sait faire beaucoup moins de choses qu'avant. C'est mm. qu pour -ce ça que je dis que ça arrête là aussi, l'expérience de vie aussi, il y a plein de oui. choses. D'accord. Allez, 6,50, 25, 25, 50, euh, on va recevoir euh, un ou deux auditeurs hein, pour, euh, faire, euh, pour leur offrir leur place pour le concert de demain. Et donc on a le premier au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous appelle comment Pardon Herman. Herman. Vous nous appelez d'où Herman vous nous appelez d'où Ange, Ange Raphaël. alors on est avec Damso ce soir et euh, je vais te poser juste une question euh, dis-moi en quelle année est sorti le dernier album de Damso le troisième il s'appelle comment cet album-là il s'appelle ben je l'ai dit... Euh... Tricheur <rire> <rire> allez, euh, alors, Herman Alors, euh, Damso, on fait quoi on lui, on lui donne le, le ah ticket a, Ça, vraiment, ça je, ça, je ne sais plus, là, Herman là, Tu me déçois <rire> Herman Bah, dis quelque chose à, à Damso Peut-être pour, peut pour le flatter, euh, Damso <rire> <rire> Herman, tu es là demain ou pas je suis là. Ah bah, alors, c'est parfait D'accord, allez, bravo, Herman Tu nous donnes... Euh, euh, non, nom... il, il a dit qu'il sera là, donc il a déjà sa place. Il n'a besoin que tu lui fasses gagner. Une ah, tu as, place. Euh, tu as ta place, Herman Tu as ta place déjà <rire> <rire> Alors, Herman, euh, donc, tu nous donnes ton nom complet, s'il te plaît Mbetbo. <coughs> D'accord. Mbetbo, euh, défaut. D'accord. Herman, vous passez donc demain, euh, demain en matinée, hein, on va dire avant, avant 10h, retirez votre invitation, d'accord à, à la radio. Salut Herman, c'est Littopédion le dernier album Herman Il t'a donné le nom, est-ce que tu as compris le nom du dernier album Écoute bien le nom qu'il te donne Herman, Lithopédion. le nom du dernier album, le troisième album de Damso. Lithopédion. Voilà Allez, à demain, à demain, man merci Bonne, ah ouais, bonne soirée <rire> 6.50, 25, 25, 50 On reçoit un, un autre défi Bonsoir Comment on vous appelle Alex Alex Alex Tiemena Comment ça va Alex ça va très bien, alors dis-moi quel est ton titre préféré de Damso Pardon il, a, il, oh là là, il est parti, j'espère qu'il est. belle. Ah d'accord, euh, bon, on espère qu'il va revenir hein. Sinon, celui-ci va euh, prendre sa place Au téléphone, bonsoir Allô Bonsoir. Allô ah, Allez, euh, 650, 25, 25, on va faire un dernier. Alors, bon, un dernier. Après Herman, euh, au téléphone, on reçoit cet auditeur. Bonsoir. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Oui, il est au marché. Allez, au téléphone, comment on vous appelle Pardon Martial oui. Martial, tu, on est avec Damso ce soir Est-ce que tu peux me dire quel est ton meilleur titre, en fait ton titre préféré de Damso 60 années Tu, tu penses D'accord 60 années, tu peux nous faire un, un couplet un, juste <rire> comme ça bon. <rire> Tu es un tricheur toi, à euh, Marseille. D'accord, euh, mais tu, tu connais Damso quand même Depuis combien de temps tu connais Damso Depuis combien d'années euh, ah, depuis... ah les affiches du concert, ça t'a vraiment parlé Tu t'es dit, il euh, faut que je m'intéresse à ce mec, euh, <rire> d'accord Donc donc, donc, en fait, vraiment, il, il connaît pas vraiment les chansons, mais il a envie de découvrir euh, Damso. Euh, donc, est-ce que tu as ton ticket pour demain déjà D'accord. Euh, on te donne... Brice Albin, il est très gentil. Hein, C'est donc... <rire> ah, moi qui fais gagner les places. Ben hein, oui, bien je, sûr. Je ne suis même pas au courant. <rire> <rire> non, non, non on te fait gagner ta place. Fait Allez, ta place. Martial tu passes demain, à, à, avant 10h, hein, à la radio pour retirer ton ticket, d'accord D'accord, d'accord. Allez, euh, et donc va écouter Damso, écoute beaucoup, beaucoup, demain en tout cas, tu vas le découvrir et tu verras. Il, il est, euh... oui, oui, oui. Alors ce qui, ce qui vient de dire est, est révélateur du phénomène euh, qu'est Damso, c'est que euh, Damso vend plus que 80% des, ar 80 des artistes en étant diffusés 80% de fois moins que. Il n'est il, il est est pas est énormément diffusé dans, les, dans, les, dans les médias mmh. euh, traditionnels, mais il a un énorme public. Mmh. Donc, soit tu es un grand fan de Damso et tu le connais à fond euh, du, du début de, de, de batterie faible à, à, à Lithopédion, mmh. euh, bah, soit tu ne le connais pas comme euh, l'auditeur à l'instant à l'écho de l'émission qui, qui, qui est tombé sur les affiches et qui a envie de venir au concert. Bon, on est heureux de t'accueillir euh, demain à Canal Olympia. Voilà. Allez, euh, merci grandement d'être venu ce soir d'Amso C'est euh, après, après cet album, euh, j'imagine que le, le prochain, puisque tu, tu, tu es bourré d'inspiration là ça, tu, Le prochain est déjà euh, en compréhension ah, Je, je, je, je n'en parlerai pas <rire> <rire> il, a, il, il a annoncé récemment sur les réseaux sociaux Je travaille ça à Mais je ne parle jamais des, des projets qui ne sont pas sortis D'accord Donc on attend on attend impatiemment. En attendant, il y a les trois qui sont là, qui sont juste euh, magnifiques. Et demain, ça va être euh, un condensé de tous les trois sur scène, j'imagine. Bah, vous venez vous venez ou pas du tout Je serai là. Ah bah alors c'est parfait, vous allez voir. Merci. Tu vois, Damsou il n'aime pas parler, il préfère faire. Il préfère il faire. Euh... On l'a a... <rire> très bien compris. Et et demain ce sera le euh, demain, ce sera le euh, jour 8 <rires> <rires> il, il maîtrise le sujet, euh, sujet. Euh, bon. baltring pour sortir Attends. merci encore à tous j'espère que c'est pas pour dire que nous sommes des... Non, non, non, non. <rires> non, non. tu n'oserais pas, tu ne te non, permettrais mais pas mais non. <rires> <rires> allez, à vous chers auditeurs, merci à tous d'avoir été là on se retrouve donc demain euh, Rendez-vous à partir des portes, de 16h 16 à voilà, Canal Olympia. 4, très bien. Et si vous n'avez pas vos passes, ben venez à 8h du matin pour les, pour les récupérer. D'accord. Damso, il est là, il sera là demain sur scène. Allez, à demain on un de on C'est Bon, merci. merci. à vous. Merci beaucoup. Yes. Merci. Dance. Dance, dance, dance. Ouais.